Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Je vais juste me lâcher les cheveux. Je sais que des fois quand je les suis attachés, on me dit « Ah, Izzy, tu pourrais lâcher tes cheveux !» Donc voilà, je ne les lâche pas tout le temps, mais aujourd'hui c'est prévu. Je vais euh, vérifier déjà que tout se passe correctement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez. Allez, je vais regarder ça. Bien, donc j'ai des pouces, j'ai des... Car j'ai des likes, donc je présume qu'on est parfaitement bien en direct. Allez, je vais aller à l'endroit où il faut. Aujourd'hui, on va parler... Alors, vous savez, le but en fait de ces lives, c'est de répondre à des, à des questions que vous m'envoyez et euh, de prendre 15 minutes à peu près pour répondre à votre question, mais surtout euh, de répondre à vos questions après ce que moi j'aurais dit. Alors, hop, je vais mettre ici mon grand écran. Coupez bien le son pour éviter de m'entendre en écho. Et ici, afficher. Donc, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, qui est une des questions qu'on me pose... Alors, ce n'est pas la plus fréquente, mais c'est une des questions qu'on me pose beaucoup. Donc, c'est comment avoir plus d'interactions sur sa page Facebook ou sur ses réseaux sociaux quand on débute alors, d'abord, je vais dire bonjour à toutes les personnes qui sont connectées en direct. Bonjour Georges, bonjour Claudia. Son et lumière au top. Comme je le dis tout le temps, éclairage naturel. Il n'y a aucun... Regardez, si on retourne, euh, il n'y a aucun euh, éclairage. En fait, je suis juste en face d'une lumière. Et ça, c'est le meilleur éclairage qui puisse exister. Euh, bonjour Malika, bonjour Nicole. Euh, bonjour Virginie, bonjour Sylvain et bonjour Sylvie Parfait Alors, euh, on va attendre une petite minute hein, euh, pour que je puisse répondre à cette question. Comment avoir plus d'interaction sur sa page Facebook et sur ses réseaux sociaux quand on débute Alors, ça va être assez concis. Euh, le but, ce n'est pas vous expliquer toute une stratégie globale. On est vraiment sur l'objectif d'avoir pleinement de l'interaction. Bonjour Nathalie, excusez-moi, petit sud, petit hiver. Bon, parfait. Alors pendant que je vais donner mes conseils, n'hésitez pas à marquer vos questions si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde en direct. Alors, comment avoir plus d'interaction sur votre page Facebook Alors déjà, il faut bien que vous compreniez une chose. Votre page Facebook professionnelle, ce n'est pas la même chose que votre profil. Sur votre profil, vous avez des amis. Sur votre page Facebook, vous avez des j'aime. Beaucoup d'entre vous me disent souvent « Mais Izzy, je ne veux pas parler sur ma page professionnelle parce que j'ai moins d'interactions. » Et c'est normal. Quand on débute, on a moins d'interactions sur sa page professionnelle. Mais sur votre page où vous avez des amis, eh bien, vous avez des amis. Ce sont des amis qui interagissent, ce ne sont pas vos futurs clients. Voilà pourquoi il est hyper important de vraiment focaliser toute son énergie sur sa page professionnelle. Euh, une des questions aussi qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que je dois poster Essayez de poster au moins cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, si vous êtes une entreprise. Voilà. Sur cette page professionnelle, déjà, si vous manquez aujourd'hui d'interaction avec votre audience, c'est peut-être que les posts que vous partagez ne sont pas bons. Sur une page où vous avez des amis, donc sur votre profil, on ne partage pas du tout la même chose que sur votre profil. Donc sur votre page professionnelle, déjà évitez de mettre ce que vous mangez, euh, ce que vous faites, évitez de partager euh, les choses qui n'ont aucun rapport avec votre audience, ce qu'il faut que vous compreniez en fait. Euh, la première chose que vous allez devoir définir, c'est qu'est-ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Par rapport à la personne à qui vous allez le vendre, créez ou partagez uniquement du contenu, qui s'adresse à votre audience. Imaginons en ce moment j'aime bien parler euh, des petits chiens, du dressage de petits chiens. Mon papa, vous le savez, mon papa était éducateur canin pendant des années. Euh, donc imaginons que vous avez une page professionnelle sur laquelle vous souhaitez attirer des gens qui veulent dresser leurs petits chiens. Eh bien ne mettez pas des photos de chats ou ne mettez pas des photos de vous en train de faire un petit déjeuner. Ça ne va pas intéresser votre audience du tout. Par contre, vous pouvez partager du contenu. Euh, donc, le premier conseil que j'aurai à vous donner, c'est de partager du contenu spécifique. Partager du contenu sur euh, la nourriture pour les petits chiens. Partager du contenu sur les accessoires. Partager du contenu sur ce qui est à la mode. Partager du contenu sur tout ce qui a un rapport avec les petits chiens. D'accord Même si ce n'est pas vous qui allez créer par avance ce contenu. Le deuxième conseil, euh, que je vais vous donner. Alors, le premier, c'est vraiment d'avoir du contenu spécifique qui ne s'adresse qu'à votre audience, d'accord Et puis, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des définitions, des citations, on peut faire du partage de contenu, on peut faire... Vraiment, soyez aussi variés. Donc ça, ça pourrait être le deuxième conseil. Soyez variés dans votre communication. Ne mettez pas que des citations. Là, par exemple, si vous allez sur mon profil, ma page professionnelle, vous voyez beaucoup de citations. C'est vrai, mais parce que j'étais en défi. Donc, en parallèle, une partie de ma communauté, à vu et a participé à mon défi. Donc, je ne peux pas être sur les deux tableaux en même temps. Le troisième contenu, la troisième conseil que je vais vous dire, c'est de vous aussi prendre le temps d'interagir avec votre audience. Si quelqu'un vous met un like, si vous n'avez que des likes, c'est-à-dire des j'aime sous vos posts, prenez le temps de remercier. Écrivez un petit message dessus en disant merci à toutes les personnes qui ont liké. Facebook ne fait pas la différence si c'est vous qui commentez ou si c'est quelqu'un qui commente. Donc, à partir du moment où il y a de l'interaction, « Interaction » veut dire pour Facebook « Personne qui like » ou « Personne qui commente ». À partir du moment où il y a de l'interaction, pour Facebook, votre page est en activité. Alors Ne commentez pas 800 fois votre page, hein, il s'en rendra quand même compte, c'est un logiciel super intelligent. Mais euh, comme, répondez aux personnes. Et quand une personne vous répond, que vous soyez d'accord ou pas, mettez un « Like » sur le commentaire de la personne et écrivez-lui quelque chose. Ne mettez pas juste un « Emoji ». Et essayez d'être spécifique. Merci de votre partage. C'est vraiment très gentil à vous. Je suis tout, tout à fait d'accord. Merci de votre soutien, etc. etc. Parce que aussi, la personne qui a pris le temps de vous répondre, eh bien, si vous prenez le temps de vous répondre, de lui répondre, eh bien, elle va avoir envie de revenir parce qu'elle aura une interaction avec une personne qui est en ligne. Donc, c'est de la qualité. Par rapport à ça, vous allez donc augmenter votre visibilité. Vous savez que je parle toujours d'augmenter sa visibilité, augmenter sa notoriété, augmenter son nombre de clients. Ce sont vraiment les étapes. Il faut comprendre que c'est un processus, ce sont des étapes. Vous ne pouvez pas arriver du jour au lendemain sur le marché et dire « Ouais, moi aujourd'hui, je veux 10 clients. » Alors, vous pourrez les avoir, mais par exemple, en faisant de la publicité. Euh, et dans ce cas-là, en créant un contenu autour de ce qu'on appelle l'interruption le, le, marketing, c'est Seth Godin qui dit ça. Donc c'est-à-dire que vous allez interrompre les personnes dans leur vie de tous les jours sur leur fil d'actualité pour leur dire « ben voilà, je te propose ça ». Très sincèrement, quand on débute, je vous, a... je vous déconseille, et même après de toute façon, de faire de la publicité pour vendre vos prestations, sauf si c'est des tout petits produits, qu'on appelle des PPGE, là c'est Lorenzo Pazzino qui le dit, c'est toujours pas moi, je prends les expressions de tout le monde. Euh, donc dans ce cas-là, si vous voulez vendre directement quelque chose, c'est un produit à moins de 50 euros, je dirais même moins à moins de 30 euros dans l'idéal. Si vous avez un peu de notoriété, vous pouvez augmenter le prix, mais voilà, vraiment quelque chose de pas cher du tout. Euh, moi, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, d'accord Donc toute la partie naturelle, je viens de vous la conseiller. Contenu spécifique, euh, varier les contenus, et ensuite, tout simplement, d'interagir avec les gens qui sont déjà en interaction avec vous. Je vais vous donner deux conseils supplémentaires. C'est tout simplement de jouer le jeu avec Facebook. Je le dis souvent, Facebook est une entreprise. Et il faut comprendre que Facebook est une entreprise. Facebook ne vous boude pas sous prétexte qu'elle ne montre pas votre poste à tout le monde. Le but de Facebook, c'est aussi de rentrer l'argent de l'argent pour améliorer les services. Et la prestation de Facebook, le, le vrai service de Facebook, c'est de permettre à des personnes de discuter et de voir les postes de leurs amis pas de vous aider à développer votre business. Si vous souhaitez obtenir cette prestation, eh bien, tout simplement, il vous faudra payer. Payer, quand je dis payer, vous n'êtes pas obligé de mettre 100 euros par jour. Moi, j'ai eu euh, depuis le mois de juillet, j'avais une référente Facebook. Vous allez voir que quand vous allez augmenter euh, votre nombre d'abonnés sur Facebook, quelqu'un de Facebook, alors ça se fait que comme ça, on ne peut pas demander à avoir un référent Facebook, quelqu'un de Facebook va vous contacter en disant « voilà, Vous avez fait telle action, telle action, donc, vous avez droit maintenant à un référent Facebook. Pour ma part, je crois que ça m'est arrivé un petit peu aux alentours ben, des 10 000 peut-être. Euh, et aujourd'hui, j'ai un autre référent Facebook puisque voilà, je suis en train de passer à autre chose. Pas au niveau euh, du nombre d'abonnés, mais au niveau d'interaction sur mes pages. Donc, jouer le jeu avec Facebook, comment Eh bien, mettez un petit peu d'argent sur Facebook. Prévoyez-vous un budget mensuel. Alors, si vous débutez, même 1 euro par jour, ça suffit. Si vous avez un petit peu plus de budget, faites-le. Comment est-ce qu'on va faire ça Eh bien, c'est tout simple. Vous allez choisir un poste, un visuel qui a bien marché et vous allez le booster. Booster, c'est facile. Vous avez votre visuel. Dessous, il y a marqué booster. Vous allez prendre le temps de définir votre audience parce que c'est la clé de la réussite d'une publicité. Ce n'est pas le visuel, mais les personnes à qui vous allez montrer votre visuel. Vous allez donc booster cette publicité et la montrer aux des personnes qui sont futurement vos clients idéaux. Vous allez booster deux choses. La première, chacun des postes. Vous allez mettre par exemple 1 euro sur un poste sur 4 jours. Idéalement, jamais moins de 4 jours parce que Facebook euh, met à peu près 2 jours à étudier votre audience. à savoir, quelle va être euh, la meilleure chose, les meilleures personnes qui vont interagir avec vous. Donc, mettez au moins 4 jours sur chaque poste. Donc, il vaut mieux mettre 4 euros sur 4 jours que 10 euros sur un jour. Ça, c'est clair. La deuxième chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de booster, promouvoir votre page professionnelle. Pourquoi Parce que quand on arrive sur une page qui a plus de, de 10 000 abonnés comme la mienne, eh qu'on le veuille ou pas, qu'on soit gentil ou pas, eh bien, on va tout simplement euh, eh bien, se dire que c'est normal, on va pour le même prix travailler avec la personne qui a le plus d'abonnés. Tout simplement. Donc promouvoir deux choses. Ne mettez pas beaucoup d'argent si vous ne l'avez pas. Mais vraiment prévoyez un budget. Je vous rappelle que si vous êtes sur, te, sur cette page, c'est que vous êtes soit aujourd'hui, soit prochainement chef d'entreprise. Et si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez aucun budget au déploiement de votre activité professionnelle, bien je peux vous assurer qu'à un moment, eh ben, ça va faire... Un... Vous allez le voir par vous-même, ça va stagner, tout simplement. Voilà en ce qui concerne les cinq conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui pour justement booster, avoir plus d'interaction pour les personnes qui ne vous connaissent pas et pour justement augmenter votre nombre de j'aime. Très sincèrement, si vous ouvrez une activité, le premier focus que vous devriez avoir, c'est augmenter le nombre de j'aime sur votre page. C'est quelque chose que je n'ai pas fait au début. J'ai mis, vous le savez, j'ai mis deux ans à avoir 2500 abonnés. Et naturellement, bien sûr, alors oui, mais deux ans. Et ensuite, j'ai testé un peu plus le système. J'ai mis... Euh, Décembre, janvier, février, mars, avril, début avril. Donc, un peu moins de 4 mois pour avoir 2500 abonnés. Et quand j'ai compris le système, quand j'ai maîtrisé mon audience, j'ai eu 5000 abonnés en 5 mois. En utilisant, bien sûr, la publicité Facebook, euh, le pro, la promotion Facebook. Alors, je ne mettais pas énormément. Euh, je crois qu'au début, j'étais à 10 euros par jour. Après, je suis passée à 20 euros par jour. Mais rappelez-vous que moi, je fais partie de gagner de l'argent. Je parle business, je parle chef d'entreprise. Donc, mes coûts de publicité sont plus élevés que les vôtres si par exemple vous êtes dans le bien-être, l'accompagnement ou le coaching. Ce sont des coûts qui sont moins, moins presque, je suis le plus cher, on va dire. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères. Voilà, je vais donc regarder maintenant s'il y a des questions dans les commentaires. J'espère avoir pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on euh, monte on monte. Bonjour Nathalie, bonjour Frédéric, bonjour Virginie, bonjour Magide, bonjour Afonso, bonjour José, bonjour Ju euh, Lydie et Solange, bonjour Sandra, bonjour Lady Divine, j'adore, <rire> bonjour Caroline et bonjour Malika. Je ne vois pas de questions. donc En plus, on est en direct. Hein. donc euh, Normalement, les questions, c'est 100% en direct. Euh, le but, vous voyez, c'est vraiment que tous les mardis, à 13h30, on se connecte ensemble et on fasse une capsule. Une capsule qui va vous apporter concrètement des idées de transformation et d'amélioration de votre communication sur Internet. Moi, c'est vraiment ma passion. Euh, je suis vraiment, vraiment amoureuse de tout ça. Et, et en plus, aujourd'hui, j'ai les résultats qui me permettent de vous dire, ben, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Voilà. Euh, Malika qui dit « Merci. » Malika, j'ai deux pages sur laquelle euh, dois-je mettre euh, ma publicité Sur la page que tu veux développer, Malika Tout simplement. Sur la page que tu décides d'utiliser pour ta communication. Euh, Lady Divine qui dit « Merci, c'est très bien expliqué. J'en suis ravie. Merci beaucoup. » Sylvie, pour faire découvrir sa page avec de la publicité, je viens de le refaire. J'ai récupéré une dizaine de personnes. J'avais choisi euh, Désolée, ça remonte en fait quand il y a quelqu'un qui dit un message, donc je perds le fil de la lecture. Une dizaine de personnes, euh, j'ai choisi de les mettre juste sur deux régions. Est-ce judicieux d'étendre sa sélection à la France Alors, ça va dépendre tout simplement, euh, Sylvie, de ce que, ce que tu veux faire. Ça dépend de si tu travailles sur le national euh, ou si tu travailles uniquement régional. La deuxième chose qu'il faut réellement prendre en compte c'est qu'on hein, est, qu est en, ple en plein Covid, hein, donc ça, prenez en compte que le travail à distance est super intéressant. Euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez avoir deux types de personnes sur votre page, même trois. Mais bon, on va parler de deux, on ne parle pas des clients. Vous allez avoir des personnes qui vont, être, qui vont se connecter à votre page parce qu'elles sont en recherche et qu'elles vont vouloir acheter maintenant ou plus tard, ou en tout cas, elles ont une problématique qu'elles veulent résoudre. Et vous avez des personnes qui vont venir sur votre page qui ne vont jamais rien acheter et qui vont par contre liker. Ces personnes-là, on les appelle des évangélistes. Et pour qu'une page gonfle, comprenez que si vous arrivez à 1000 personnes sur votre page, tout le monde ne va pas être vos futurs clients. Vous ne pourrez pas les gérer. Mais c'est très très intéressant de pouvoir toucher des fois la France entière au moins le temps que votre page augmente. Ce sera, plus, ce sera moins cher au niveau du coût. Même si l'ensemble de ces personnes ne vont pas forcément être vos futurs clients. J'espère avoir répondu Sylvie. Nicole, euh, c'est très clair, merci, avec plaisir. Euh, Medri qui nous dit « Hello, hello Medri euh, ». Lady Divine qui nous dit « D'accord, on prend rendez-vous pour tous les mardis ». C'est parfait, c'est en direct et c'est offert, profitez Et puis, euh, contrairement à beaucoup de gens qui font euh, nouvellement des gratuits, euh, moi ça fait deux ans et demi que je fais des lives. Donc, euh, avant c'était le mercredi à 14h30, maintenant c'est le mardi à 13h30. Euh, Emilie Bonjour, merci pour ces précieux conseils avec plaisir, José Peut-on faire de la publicité sur un groupe Non, le seul endroit où on peut faire de la publicité, c'est sur votre page professionnelle, vous ne pouvez pas faire de la publicité à partir de votre page Gen, à partir de votre page personnelle et vous ne pouvez pas faire de publicité à partir de votre groupe mais vous pouvez faire de la publicité à partir de votre page professionnelle pour promouvoir un groupe Bonjour Virginie. Euh... Sylvie qui dit je m'ouvre aux séances vidéo. C'est génial hein, les séances vidéo. Isabelle, bonjour à tous. Agnès, les interactions sont des personnes qui regardent sans forcément liker ou commenter Non. Une interaction, c'est une personne qui like, commente ou aime la page. Elle interagit, pas une personne qui fait que regarder. Les vues, vous allez les avoir à plus de 3 secondes euh, lorsque vous allez promouvoir une vidéo. Franck, euh, bonjour, possible d'enregistrer sous forme de vidéo un live pour mettre sur YouTube. Oui, après, il y a des logiciels qui vont permettre de, de le faire en direct. qui vont te permettre de faire un live en même temps sur YouTube et sur, sur YouTube et sur Facebook. Euh, moi, je le sais, je l'ai, mais très sincèrement, je ne suis pas encore occupée. <rire> Nicole, Easy, peux-tu faire une audio euh, de ma page pro Sérénité Conseil Alors, ce n'est pas prévu des audios, mais un audit. Euh, on peut le faire, mais ce ne sera pas avant le mois prochain, parce que là, j'ai déjà des, des choses qui sont bien fixées, on les a programmées, euh, donc je ne pourrai pas. Mais éventuellement, euh... de toute façon, il y a des moments où on va faire des, des présentations. J'aimerais bien organiser, alors ce ne sera pas avant le début d'année, euh, faire venir des personnes euh, qui sont sur ma page pour qu'elles se présentent et faire un petit peu de networking. Euh... Lydie Solange, moi j'ai un peu de mal à bien définir mon audience sur Facebook. Alors, euh, ton audience sur Facebook, c'est exactement la même que dans la vraie vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Elle ne va pas changer parce qu'elle est sur Facebook. Donc, il faut faire exactement les mêmes sélections. Joël, Izzy, quelle type de visuel dois-je utiliser pour une pub, sachant que je n'ai pas beaucoup d'interactions pour mes posts alors, Joël qui a une superbe boutique qui s'appelle Souffle d'Afrique. Euh, c'est une boutique en ligne que je vous invite à aller regarder. Euh, donc, euh, effectivement, si tu n'as pas beaucoup de postes. Ah, alors, comme c'est bientôt Noël, tu pourrais faire une photo de toi euh, avec plein de, de choses de, de ta boutique dans les mains ou alors avec quelqu'un et marquer euh, Souffle d'Afrique, euh, on vous tout acheter pour les fêtes. On veut tout acheter, euh, un truc comme ça, tu vois. Euh, moi, chez Souffle d'Afrique, je veux tout. Tu vois, quelque chose comme ça. Et t'en mets partout, du style sur la tête, sur les épaules, enfin un gros truc comme ça, ou quelqu'un qui est sur la table en train de rassembler, je ne sais pas si on le voit, quelqu'un qui est sur une table en train de tout vouloir comme ça, et qui dit « Moi, chez Souffle d'Afrique, je veux tout. Euh, » Ou « Pas de cadeaux pour les autres. Euh, » euh, Ou « Chez Souffle d'Afrique, je, je commande tous mes cadeaux, mais que pour moi. » Voilà, tu sais, faire un truc super drôle, quoi. Tu me diras si ça t'intéresse, ça te plaît. Agnès, les personnes touchées sont des personnes qui ont regardé. Euh, ce sont des personnes qui ont regardé la vidéo. Elles n'ont pas... Si elles ont juste regardé, euh, il ne prend pas en compte Facebook. Parce que si c'est juste passé comme ça, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est qu'ils interagissent. Sylvie. Euh, ok, super, merci. Ravi. Euh, Lady Divine, même si on n'a pas d'événement majeur, on peut faire de la pub. Alors, on peut faire de la pub pour plusieurs euh, actions. Si tu n'as pas d'événement majeur aujourd'hui, bah, fais juste de la promotion pour que ta page augmente. Et c'est justement quand on n'a pas d'interaction, qu'on n'a pas d'événement majeur, qu'il faut s'occuper de promouvoir sa pub, parce que c'est à ce moment-là que tu vas être plus tranquille pour préparer plus tard. Aujourd'hui, tu fais grossir ta liste et quand tu auras un événement majeur, mais tu retargueras, on fera du retargeting, c'est-à-dire tu diras « Hey, Facebook, fais-moi de la publicité pour remontrer ce poste à toutes les personnes qui ont déjà interagi à mes postes. » Et là, c'est plus facile. Euh, Sandra, merci, Izzy. « Comment faut-il cibler l'âge, s'il te plaît ?» euh, Alors, ça dépend de ton produit. Normalement, il faut travailler vraiment votre client idéal. Hein. Sincèrement, si c'est quelque chose que vous n'avez pas travaillé ou que vous hésitez, Vraiment, vraiment, prenez le temps de le faire. Euh, ton client idéal, c'est « Regarde la moyenne des gens avec lesquels tu as l'habitude de travailler et tu rajoutes euh, de manière à ce que ça fasse 15 ans en tout pour faire une audience sur Facebook. Euh, » Agnès, ok, ça c'est entre Agnès et Malika. Sylvie, euh, « Puis-je faire une publicité pour promouvoir des séances de vision de ?» vision. Alors, fais plutôt une publicité pour promouvoir un rendez-vous découverte dans laquelle tu proposeras des accompagnements en visio. Essayez d'orienter le maximum de votre publicité sur des choses gratuites. Ça marche beaucoup mieux. Et la personne, si elle est intéressée que c'est gratuit, elle ira. Si elle est intéressée et que c'est payant, des fois, il y en a qui iront, mais il y en a qui n'iront pas. ou qui voudront y aller plus tard, mais qui vous auront oublié. Donc, il faut absolument focusser là-dessus. J'ai encore des questions. Je profite juste, hein, parce que je vois qu'il n'y a que 6 likes, Pensez à liker euh, cette vidéo, à mettre des pouces, des j'aime, etc. Parce que c'est comme ça que Facebook sait que vous aimez ce que je fais et que lui aussi pourra par la suite montrer cette page et ses posts à d'autres personnes. Alors, José, merci pour ton retour. Avec plaisir. Claudia, euh, pour plus de précisions pour les publicités sur la page groupe et compte privé. Merci. Ah, super. Donc, elle me remercie pour plus de précision. Je vois plein de likes, donc un grand merci à vous. Euh, José, donc euh, pour la publicité, faut-il euh, faut lieu une toute vidéo ou un post Il faut changer, donc des fois des vidéos, des fois des posts, des fois des citations, des fois c'est partages. soyez inventif et créatif. Franck, faut-il s'inscrire à des groupes Alors oui, bien sûr tu peux t'inscrire à des groupes, euh, moi personnellement je déteste quand les gens s'inscrivent à mes groupes pour faire leur propre promotion, euh, donc je pense que la plupart des gens sont pareils donc s'inscrire à des groupes pour faire sa propre promotion, non mais s'inscrire à des groupes en tant que page pour donner son avis en tant qu'expert, ça oui c'est-à-dire répondre aux posts et aux commentaires Médric, euh, le rendez-vous est pris pour les mardis, super euh, étant amoureux du télétravail, ces conseils me galvanisent me, me, mes connaissances et mes compétences super, et eh bien écoute Médric, mais en application Malika, euh, excellente idée pour Joël, <rire> merci Malika Isabelle euh, ou faire un défi souffle feu d'Afrique, pourquoi pas euh, Virginie, conseil pratique merci y, y. avec plaisir Joël qui me dit j'adore super euh, moi, je sais que chez Joël, je l'ai déjà montré, mais j'ai plein de petits trucs comme ça. Donc, j'adore. En fait, c'est vraiment des petites choses en plus qu'on va rajouter. Donc, allez voir. Euh, Agnès, merci Zi, c'est super. Je commence à bien avoir des personnes touchées. C'est génial. Sandra, merci pour ton retour. José, peut-on programmer l'heure de votre publicité Bien sûr, Complètement. Sylvie, merci Zi, tes conseils me sont précieux et toujours euh, des résultats. Oh, j'en suis ravie, c'est génial. Euh, Malika, très futée de commenter avec sa page pro. Eh hey, oui, c'est des petites astuces. Bon, je vois qu'il n'y a ah, encore des... Si, J'ai Aurore qui me dit, bonjour, mes concours sont toujours un, une cata. Pourquoi Alors, euh, Aurore, je, je ne sais pas quel produit tu fais, d'accord euh, mais créer un concours quand on a 200 personnes c'est normal que ça fonctionne pas Il faut pour créer un concours il faut euh, déjà que le, euh, les personnes qui soient sur la page soient intéressées, donc que l'audience de la page, de votre page euh, ou de ta page soit vraiment spécifique ensuite il faut qu'il y ait euh, quand même au moins peut-être 700-800 personnes sur la page et ensuite euh vraiment donner un cadeau qui va intéresser. Moi, je sais qu'à un moment, on m'avait dit de faire un concours et d'offrir un site internet. Donc, au, au site internet, c'est euh, moi pour moi, c'est une semaine de plein temps. Si la personne à la côté suit le temps, parce que il faut d'abord échanger avec la personne, savoir ce qu'elle veut, etc. Donc vraiment, il faut que le cadeau donné. Si le cadeau c'est euh, faites un concours et euh, décrocher un rendez-vous avec moi, euh, ben, si les gens ils vous connaissent pas, ils n'ont pas envie de faire un rendez-vous avec vous, ils vous connaissent pas. Il faut trouver quelque chose qui suscite l'intérêt, ce qu'on appelle une offre irrésistible. Euh, Franck, peut-on inviter en, en message privé les amis à liker la page Oui, tu peux, mais très sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Tu n'as pas d'intérêt à avoir tes amis qui likent la page. Ce que tu veux sur ta page professionnelle, c'est des professionnels. C'est des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, pas des professionnels, mais des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Parce que ensuite Facebook va voir les personnes qui interagissent et va être capable de montrer à d'autres personnes ce que tu fais. Donc, si euh, il voit que les personnes qui interagissent sont un certain type de groupe de personnes, il va montrer tes futurs posts à, au même type de personnes qui ne sont pas du tout des personnes qui sont en train d'acheter ou des personnes qui ont aujourd'hui besoin de tes services. Donc, sur une page Facebook, on invite le moins possible ses amis et sa famille. On vise directement le fait d'avoir ses clients idéaux sur sa page. Je remonte. Euh, Malika, toujours de gentils commentaires sur les autres. Malika, c'est un amour. Euh, Malika, je suis en formation avec Izzy et ça commence à porter ses fruits. Yes euh, N'hésite pas à me dire, hein, tu sais ce que j'attends Malika euh, moi, j'aime bien suivre les, les, les résultats de, des personnes que j'accompagne. Je suis très impatiente. Tic-tic, euh, il faut que je remonte. Euh, N'hésitez pas, si vous cherchez à vous former, vous êtes sur le bon endroit. <rire> Merci Malika. Euh, Joël, penses-tu qu'un qu jeu soit judicieux Je pourrais faire un jeu sous forme de rébus à partir d'assiettes Ah, bien D'assiette rébu, justement, avec une déco de table différente chaque jour. Ça pourrait être effectivement super intéressante. Euh, Faut-il mieux le faire sous forme de poste classique ou bien un jeu concours ou bon d'achat Fais-le en poste classique. Ne, ne t'embête pas à essayer d'attirer à toi des gens. On dit qu'effectivement, quand on organise un concours, on a une augmentation des personnes qui vont s'inscrire. Mais on a une augmentation des personnes qui veulent un cadeau pas une augmentation des personnes qui veulent travailler avec vous. Donc, sur ça, soyez hyper, hyper euh, vigilant. Euh, donc, ça, c'est fait. Virginie qui répond à Malika. Euh, ah, Virginie qui me fait, j'en suis aussi. easy est extraordinaire. Merci. Agnès, peut-on faire une petite vidéo pour se présenter et la booster Alors, ça aussi, c'est très, très intéressant il faut que vous compreniez quelque chose d'hyper important. La première chose qui va intéresser vos futurs clients, c'est eux. Donc, si vous faites une vidéo pour vous présenter, vous êtes au mode « je », donc vous n'allez pas les intéresser. Par contre, euh, là, par exemple, exemple, euh, on vient de faire, on est, ça fait combien de temps Ça fait 34 minutes qu'on est en live, d'accord Je n'ai pas pris le temps de me présenter. Bon, D'habitude, je le fais, mais je n'ai pas parlé de moi du tout. Je suis en train de donner des conseils à des personnes. Voilà, et ça me plaît déjà, sachez-le, j'adore ça. Euh, mais c'est une façon aussi d'apporter du conseil et de démontrer mon expertise. Euh, si à un moment je disais « Ah ben bah, écoutez, aujourd'hui je me connecte parce qu'il faut que je vous raconte ma vie », j'aurais perdu tout le monde. On ne serait pas 26, 25 en ligne, on a déjà perdu quelqu'un. On ne serait pas 25 en ligne parce que vous fichez complètement de ma vie. Évidemment, ceux qui me connaissent vont être intéressés. Mais vous, les clients qui, qui veulent travailler avec vous veulent savoir qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à eux. Donc, dans vos postes, répondez à cette problématique. Se présenter, ça viendra par la suite. Euh, Malika qui me dit deux appels découvertes cette semaine. Yeah, continue Malika, j'adore. Bientôt tu vas me dépasser en appel découverte. Alors dès nous, on n'appelle plus ça des appels découvertes, nous appelons ça maintenant des appels de clarification. Euh, Virginie, euh, une autre Virginie si je comprends bien, il est primordial de bien cibler son, son audience pour gagner des j'aime complètement, puisque plus vous allez cibler votre audience, plus vous allez montrer des choses qui leur correspondent et plus ils vont liker forcément euh, Malika, grâce au référencement dans la formation d'Izzy avec un site oui, tout à fait, effectivement après ça c'est autre chose hein. euh, c'est du référencement voilà est-ce que vous avez encore des Question Alors, je, vais, je ne vais pas vous dire quel est le sujet de la semaine prochaine. Ah oh, oui Le sujet de la semaine prochaine, vous, vous l'aurez directement en début du live. Je peux vous assurer que c'est la suite logique des deux rendez-vous qu'on vient d'avoir. Tout simplement. Alors, euh, Malika qui dit « Appel de clarification, je retiens ». Après, c'est comme vous voulez. Hein. Rendez-vous découvert, c'est bien. Clarification, pour nous, c'était un peu utile. Parce que euh, dans les rendez-vous découvertes, les gens voulaient souvent des conseils. Alors, je donne des conseils hein, systématiquement dans les rendez-vous découvertes parce que j'ai besoin de savoir si la personne en face, euh, où elle va, etc. Mais c'est plus pour clarifier où elle en est, qu'est-ce qu'elle a besoin. On clarifie. Et des fois, elle n'a pas besoin de moi. Hein. Euh, Médric, hein, qui répond à Virginie. J'espère que tu as vu, Virginie. Euh, exactement de même, il ne s'agit pas... Pas aussi d'avoir que des likes, mais le but est de valider des ventes, rentabiliser ses investissements, optimise, euh, obtenir des S résultats palpitants. Alors oui, effectivement. Agnès qui me dit merci beaucoup. Eh bien, on a fait le tour des questions. Alors, pour les personnes qui ont assisté au défi et qui euh, veulent profiter de ce que j'ai proposé le dernier jour du défi, à savoir rejoindre, rejoindre euh, la formation Divine Ambitieuse. C'est un programme, c'est exactement ce qu'on appelle un membership. Un membership, c'est un endroit où des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt se regroupent. En l'occurrence, Divine Ambitieuse, c'est pour des femmes chefs d'entreprise, qui sont divines par définition, parce que toute femme est divine, et qui sont surtout ambitieuses. Donc, dans Divine Ambitieuse, vous avez plusieurs... Euh, vous avez un... Il faudrait que je le mette tout simplement. Vous avez un... Donc, une formation par mois avec moi. Vous avez un intervenant pour vous aider à aller plus loin. Mais surtout, pour les personnes qui ont suivi le défi, donc qui ont accès au lien, euh, vous avez 10 jours gratuits et vous avez également l'enregistrement du défi pour le même prix que le reste. Les trois conférences, ça, vous les aurez également à partir de demain. Et c'est ce soir que se finit euh, la, pro la, la promotion. Ce pas une promotion parce que le prix est toujours le même. Euh, L'offre d'avoir le défi en prix sur Divine Ambitieuse. Donc je vais vous le mettre tout à l'heure dans la liste. Hop. Pour les personnes qui ont suivi le défi et qui savent de quoi je parle. Pour les autres, euh, euh, Divine Ambitieuse, on en reparle très prochainement. Je suis en train d'aller chercher oops, le lien. Euh, hop. Et je vais faire juste un petit clic ici. Donc oui, si vous êtes une divine ambitieuse, cliquez ici. Et sinon, je mets juste ça. Les... Si vous êtes divine et si vous êtes ambitieuse, je vous invite à aller regarder ce lien. Euh, J'en parlerai beaucoup plus après, puisque euh, pour moi, je vise à ce que divine ambitieuse, à terme, soit un réseau national, voire international, de femmes chefs d'entreprise. Euh, les personnes qui sont dans ma formation « Votre marque c'est vous » et qui sont également dans « Divine ambitieuse » deviendront les responsables de secteur euh, pour justement aller encore plus loin et que nous femmes on s'unisse pour euh, aider tout le monde parce qu'une femme elle aime tout le monde elle, aime, euh, elle aide les hommes, elle aide les femmes elle aime les enfants et euh, elle est bienveillante et je ne dis pas que les hommes ne le sont pas mais je dis que pour une fois j'ai envie d'évoluer entre femmes, tout simplement voilà euh, j'ai Malika qui me dit je suis inscrite je sais Malika j'ai vu donc moi je vais vous souhaiter une excellente fin de journée je vous rappelle que si vous êtes divine et euh, même si vous posez la question est-ce que vous êtes divine si vous êtes divine moi je vous l'assure hein, que vous rejoignez divine ambitieuse ou pas sachez que chaque femme est sublime et ça c'est une certitude euh, c'était dans je ne sais pas si vous vous rappelez d'un très très vieux dessin animé qui s'appelle Princesse Sarah je pense que tout le monde connaît Princesse Sarah aujourd'hui, Et euh, eh ben, elle dit que toutes les filles sont des princesses. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je me suis dit « Moi Quoi Moi, je suis une princesse ?» Et en fait, j'ai grandi avec cette idée que toutes les femmes sont divines, toutes les femmes sont des reines, toutes les femmes sont des princesses, hein, euh, en fonction de leur âge. Donc, euh, voilà, là, ça me permet vraiment de, de le mettre en application. Donc, vous êtes divine, vous êtes ambitieuse, et eh bien, rejoignez Divine Ambitieuse c'est tout. <rire> Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 13h30 en direct sur cette page. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas votre marque. Vous avez l'habitude, c'est vous.